Salutons, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Hero et généraux On est parti sur une nouvelle partie justement euh, Je vais jouer en fantassin Ils ont des aviateurs, nous n'en avons pas Ils ont des parachutistes, nous n'en avons pas Ils ont pas d'avion à parachutistes de toute façon Ah oui c'est moi je suis pas pris de dégâts de chute C'est pas un souci Aïe aïe Bonjour toi, ça commence sur les chapeaux de roue Il nous faut des trois euh, Pas la ville, enfin le, le point de... Vous avez pigé. Je crois qu'on va simplement y aller Non c'est pour nous enfin, c'est sur nous que ça capture Cours, cours, cours, Ah, trop tard. Je me suis fait avoir par un parachutiste. <rire> Hop, on descend là. Merci. Là ah, il y a un mec. Non mais c'est... Oh là, là. C'est incroyable. J'ai pris du temps avant de le tuer. Du coup, il y a son copain qui m'en a tout de suite volé. C'est bien, mais alors c'est pas vraiment utile ce truc là, Lui, il veut pas monter. Ah, il va utiliser la défense anti-aérienne. Beau plan, Nous, on va essayer de reprendre des deux. On a encore du monde à des trois. Une personne, bon, il ah, y a un mec là. On va prendre le screw meilleur plutôt. Oh là, là ils sont proches. Oh Il était de l'autre côté du mur, je crois. Euh, C'est quand même un peu plus proche du, du point, mais bon. C'est vrai que si on collé au point, lorsqu'on, enfin, si on se met à perdre le point, on sera bien embêté. Moi je dis on va contourner. Voilà, ouais. Moi bon, je l'ai ping, mais je l'ai pas tué. What? C'est quoi ce truc? Ah si, c'est bien l'arme anti-véhicule. On va plutôt utiliser notre arme à nous. Même si c'est vrai que si j'arrive à one-shot un véhicule, on est bien. Aïe aïe aïe Je me doutais que lui il allait venir J'ai pas été assez préventif On va s'arrêter là nous J'espère que mon pote l'a terminé. <rire> J'aurais peut-être dû courir là. Plutôt que de tenter au petit. Petit Alors, je vais tenter de défendre d'un peu plus loin moi. une mitrailleuse lourde. Ah oh. l'air bien ce spot. Aïe aïe. Oï oï. Faut que j'arrive à me recacher. Il y a des gens super loin Il y a des gens beaucoup plus proches Oh Tire dans la tête Oh là là Il y en a contre ses chances Ce que j'ai remarqué très impressionnant Je vous montrerai si jamais ça se produit C'est les les flammes de lance-flammes qu'on voit sur la carte Bon ok c'est fini Pas bah, manqué bah, okay. Je vais me soigner d'abord Un navire adverse Ok Je vois personne. On a un allié qui visiblement a réussi à capturer le... Enfin, à remettre suffisamment la pression pour qu'il se replie. Mmh. On était trop près pour moi, je pense. Ça n'a pas été vraiment à mon avantage. Et il avait le bonus euh, résistance aux dégâts, comme beaucoup trop de gens. Oh oh. Je sais que j'étais un peu au milieu du chemin, mais quand même... Je peux pas monter. C'est vrai que gagner 30 mètres à pied, c'est toujours ça. Même si quand il y a des ennemis dans le point, on peut pas l'utiliser. Donc c'est pas si... Génial mais... On va miser sur le fait que je rencontre personne Le temps que mon arme se recharge Il y a moins de monde de ce côté là de la route Probablement parce qu'elle fait un, un angle Dans l'autre sens enfin, ici c'est l'angle obtus et de l'autre côté c'est l'angle aigu Les gens ont tendance à couper je le vois plus. Il est où, il est où Il est là. Hop, nickel. Là je vous ai vu que j'ai fait bien attention à viser la tête. Oh c'est trop capricieux ce truc Hop, à terre. Peut-être très bien de proche mais. De loin je pense que mon fusil est mieux. Oh non, je l'ai pas vu. On peut pas y respawn pour l'instant. Oh, J'ai des alliés qui ont abandonné la partie. Ça c'est un méchant non Hop là. Je méfier des avions qui pourraient lâcher une petite bombe. Il ah, y a du monde là. J'ai même pas le temps de tirer Bon je préfère euh, Schumacher parce que c'est super facile de trouver Une arme par terre euh, Pour euh, tirer au corps à corps Mais une arme de, de distance comme celle là J'en vois pas beaucoup le véhicule on est en train de capturer si ça se trouve je peux aider oh non une mine j'avais pas prévu ça bon je suis content d'avoir sauté dessus alors que j'étais tout seul dans un véhicule tout pourri plutôt que à 4 euh, dans enfin on va dire à 6 dans un véhicule de, de ralliement ça aurait été vraiment embêtant dans ce cas là mais <rire> Bonjour. Toi. Attendez. Hop là. Encore un. Peut-être se faire euh, brûler par le lance-flammes. Ah, encore un. Oh là, là <rire> Je n'aurai jamais eu le temps de recharger. J'ai récupéré mon arme Qui a comme gros distinguo que je peux pas la garder tout le temps Facilement si j'ai de changer d'arme Mais les balles sont gratuites Alors je me dis autant profiter y a pas encore un qui veut pas euh... On va le déverrouiller On va pas laisser ça là Heureusement qu'on peut trifouiller les fils du moteur pour euh, débloquer l'engin euh, de l'extérieur et tout. Sinon ça coûterait plus cher en bombe. Le truc un peu embêtant c'est que ne pas craquer le véhicule et après le quitter de façon discrète. Parce qu'il fait... Aïe aïe aïe. Oh trop tard. Je l'avais perdu de dans les buissons. Lui il m'a pas perdu de vue. Bon. GPT, un AVP, un APC plutôt. On en a pas d'ailleurs nous, ça aide pas. Je trouve que parmi les véhicules de l'infanterie, c'est vraiment ceux qui peuvent faire la différence ou pas. Bon quand on n'a pas de véhicule du tout, c'est quand même vachement dur mais de perdre reprends toi toi allez montrez vous oh là, là là là vite vite vite oh non bon sang je tirais deux fois à côté et je me suis trop avancé je sens que ça va être une défaite sauf si on sauve la mise mais il y a l'avion pour nous pourrir la vie en plus. Qu'est-ce qu'ils font Sortez et allez défendre. Ah, ils pensaient qu'on avait perdu, peut-être. Mais non, c'est pas encore perdu. Oh là Je vais avoir par la bombe. Ah mince, j'ai du temps avant de me déployer. Ah, hop. Bon bah tant pis, tant pis, tant pis.